Moi, j'aime pas Elise. Hein. C'est Brocan ou. Après, il y a Rakan, Ishu, Brocan. J'aime bien Ragna, c'est mon perso préféré. Ouais, il y a Magmalock qui est intéressant. Hein. Euh... Magma c'est pas mal. Après, il n'y a pas LM, donc tu euh... boosts les LM, tu peux pas. Enfin, il n'y a pas à mettre des réalités. Ah, mon Je, suis prêt. Quand vous voulez. Je vais prendre le chat de gouttière. Je crois. Je crois, je crois. Euh, salut Zakune. Salut, il semblerait que Solari va organiser des tournois Battlegrounds dans les prochains mois. Compte-tu y participer euh, S'il y a des tournois, oui, j'y participerai. Mais j'ai pas eu cette information. J'ai pas entendu ça, moi. Je sais qu'ils m'a organisé des tournois Hearthstone. Et j'ai pas entendu des tournois Battlegrounds. cool ça cool cool cool bah les chats euh, le problème c'est que tu... normalement tu perds les combats au début là c'est cool on arrive à les gagner lui il a un dragon ah zut on va perdre embêtant est ce qu'on achète juste pour le battre Je pense que un peu exagéré l'avantage c'est que maintenant on n'est plus obligé forcément de gagner les combats avant avec les anciens buddies où c'était lié au... directement aux victoires et au dégâts que tu mettais, là on aurait été limite obligé d'acheter un truc. En fait on n'aurait même pas pris les chats, on aurait sûrement pris Kiss scolaire ou... enfin, on aurait été obligé de rester. Hein. Là ça permet quand même de rester sur des curves assez traditionnelles, ce qui est bien. Bon on a l'As du Zefris, Toki, Zephris, Ragna, et nous le TC évidemment. Le chat est le roi des rats. Dommage. Pas trop mal ça. Ça ça marche bien que le pouvoir, héroïque. Ça me plaît, ça me plaît. Est-ce qu'on prend un jeu Non, je vais laisser trop faible. C'est vraiment une carte beaucoup trop faible. Ouais, pas mal ça. Ça c'est très très très intéressant, ça nous donne tout de suite de la tempo. C'est important d'avoir de la tempo avec ce personnage, parce que c'est gagner les combats qui comptent. Évidemment pour le buddy, mais encore plus, T'es encore plus lié finalement aux, aux victoires. Ouais, après il y a Massacreuse qui va bien avec le, avec le Lucifrone. Mais on va dire sans les cartes, juste avec le pouvoir, euh, il faut quand même avoir deux cartes clés. L Hydre est une carte, l'Entourloper le, aussi. Et c'est clair qu'avec Fort Mobile et Massacreuse, c'est intéressant. Après c'est dur à avoir un hein, fort mobile. Hein. Massacreuse encore ça peut aller mais c'est tellement dur d'aller dans la 5. Que... Comment tu peux aller chercher les tavernes 26 dans ce... C'est pour ça que je pense que les persos comme Galakrond et tout qui peuvent aller chercher les 6 sont encore meilleurs maintenant. Il se frise pas le taunt Non je pense que j'ai pas forcément envie de le taunter tout de suite. Je préfère essayer de faire des doubles dans un premier temps votre lancé les tavernes 3 on va monter aussi je crois je crois qu'on va monter aussi J'ai pas envie d'acheter deux cartes ici. Le buddy n'a pas de type non. Enfin non race, non racé. Il a fait la 3 on 3 hein. Ouais. Il a fait la 3 on 3 sans roll a priori. Donc euh, il est vachement dépendant des cartes. Faut pas qu'il ait des, des cartes trop fortes. Mais on a quand même euh, 3 créa. Lui il en a que 2. Ça devrait normalement être bon. Okay. Bon 14, on avance, on avance. Ah, très bien ça, c'est des bonnes cartes de tempo. Ça très bien. On ne demandait pas tant. Bon, très intéressant, il faut de la tempo. Euh, prochain tour, on peut même aller chercher la taverne 5. Bon, c'est un peu risqué avec ce perso. Y a pas de... En même temps, si on trouve la massacreuse, euh... <rire> on se la crostille. Hein. C'est vrai que c'est tentant. Normalement, on fait pas beaucoup de triples. Avec, euh... Déjà, dans le jeu, on fait pas beaucoup de triples. Et en plus, avec un perso comme ça, euh... il joue pas sur les pièces, qui ne joue pas sur les cartes. Donc, euh... je pense qu'on peut peut-être essayer d'aller de... chercher la, la 5. Up. Et l'avantage c'est qu'on a justement le petit chasseur, c'est ça qui, était, qui est pas mal avec le Bourbissa. Ça nous, une, ça nous a donné finalement une pièce pour up qui est en plus une petite carte de tempo. Et là une pièce pour refaire le, le la combinaison. Lui il fait un peu flipper malheureusement, l'as du casque, il a tout pris. Ouais c'est des bonnes cartes que j'ai ah, il a un bord trop fort A moins qu'on aille chercher tout de suite la 2-4 à l'extrême droite Et Ça va être très compliqué bon, Ça c'est cool oh A gauche Ah zut Bon on prend pas BZF On a bien avancé dans le pouvoir Ce qui est quand même cool on est assise donc ça devrait être bon au prochain tour. Ça me va, ça me va. bien On va faire le play. Hein. <rire> Je peux changer un chrono en mou contre un Tarek Goza oh, C'est deux, deux mauvais dragons. C'est bon non Ah flûte. en c'est hein, un 6-6. On va faire un 6-6 qu'un 6-2. Hein. Franchement, à choisir. On va faire un 6-6 qu'un 6-2. Euh... Merci Martinez du 99, merci pour le prime, merci infiniment. Ah zut, on a totalement raté. Non, Leroy c'est un 6-2, ça meurt contre tout. En vrai je suis pas sûr d'arriver à 6, À moins que son board se soit plein de... Il a mis 12 rois des rats quand même, Comment tu peux mettre 12 en étant taverne 2, il vient de up maintenant C'est hardcore ce qu'il a fait. Hein. Ouais tu vois la 6-6 ça allait mieux contre une range comme ça. Faut pas oublier que là on est tour 6, hein. les créatures c'est des 4 ou des 5 de puissance. Hein. Oh, ça va le faire hein. Ça va le faire. Oh, ça va le faire parce que j'ai, ouais, j'ai ça, super. Bon, là, on va f... on va ramener euh, Zakhefrod. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien C'est pas mal ça et ça. Ok. Pour l'instant, ton body sert à rien, non Bah Vos effets de fin de tour se déclenchent deux fois. Ça, c'est un effet de fin de tour. À la fin du tour, je vais donner plus 6, plus 6 à mon garçon et plus 6, plus 6 à ma jeune fille. Donc ça va être énorme. Donc j'ai ma texture là. C'est pour ça que ça aurait été pas mal d'avoir un Tarek à la place de ce mauvais 6-6, mais bon. Après, je sais pas si ça. Ouais, on est que tour 7. Hein. Franchement, c'est quand même vraiment sexy. Hein. On va voir ce que ça va donner. Ah, il a un gant gros lui. Il n'aurait pas triché. Oh, les hits sont dégueulasses on s'en sort bien. Ça passe. Ils ont des Il a un board de fifou, lui, en vrai. Il a un grand groupe terre autour 7 avec hein, déjà un entour looper. Ça va être chaud. Hein. Très bien, un up. Faut pas up, là. Ah. Bon, on reste et on garde ça en main. du poison euh, c'est à 25 le poison hein. je crois que je vais up je veux le prendre mais faut pas faire double vente pour ça Ok. Hein. Ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Comme ça, ou alors comme ça oh, comme ça. Hein. Voilà, comme ça. <rire> Les petits démons Ouais, c'est mieux comme ça. Mon Dieu, Marty c'est rigolo en vrai, ce que je fais là. Je vais pas, je chance laisser Murloc. Ouais, ah, c'est quand, quand même gourmand. J'ai juste peur parce que lui, je pense qu'il a un truc de fou, mais c'est quand même bien bien gourmand. De ouais, fallait... toute façon on allait forcément prendre 15 à un moment donné. Je pense que si on essaye de se battre on prend 15 aussi. Donc euh, pas de regret. On a une nidre. Un peu tard, non tourneuf. En vrai ton 9 c'est pas trop tard mais j'ai l'impression que je vais jouer plutôt avec ça moi. On veut un maître de guerre à hein. Magma pas mal avec ça, c'est hein. un peu lent quand même, hein. ouais, c'est gratos ouais. Magma c'est plus de, c'est un peu lent mais, leader je prends pas mais ça c'est pas mal. Hein. Je vous souhaite un bon combat. Pas mal ce Magma Lock quand même. Ouais, 19-19. Après, 19. enfin bon, on a joué beaucoup de créatures dans le tour. Ouais, on est pas trop mal, hein. on commence à créer quelque chose d'assez gourmand, je trouve. Hein. Pas de Leroy. Ah, nice, nice. J'aime bien ce qu'on est en train de faire. Ah, le maître de guerre, il a été nerfé par le fait qu'on commence à 30 PV maintenant, c'est clair. Là, en fait, on est super bas en life, mais on a perdu que 16. Donc, c'est vraiment un truc qui ont... qu devrait re-up, je pense. Ah, je peux pas le tripler, ça coûte cher. Hein, J'avoue fais... que si j'arrive à le tripler, c'est incroyable, mais là, c'est 13 mana, j'ai pas les mana. Hein. Faut tenir, hein. Faut tiender, faut tiender, hein. Pas mal ça aussi, mais bon, c'est un peu tard, on va rester là-dessus. Ah, on a un taunt. Ah non, ouais si. On va taunter euh, un... Bah on peut taunter un entourloper, non Un seul. Une armée que vous Alors le premier, non On taunte un truc genre Magmalock ou Lucifron, peut-être Lucifron en vrai. Non, on va en taunter, hein, je pense. Ah, ça creuse. Démon bête. Relock. Je sais re pas trop, je pense pas. Je pense que c'est une fausse bonne carte. En dites-vous. Je pense que Baron est meilleur. Je pense que Baron est meilleur. Ou alors je joue pas à ARA, je garde le ARA en main. Too late. Ah c'est de la stat, hein. Peut-être je garde le ARA en main. C'est quoi l'emplacement Ça first Non plutôt. Ça first. J'aime bien ça, hein. c'est un peu bizarre, mais c'est ça qui compte, hein. Ah, c'est gourmand, j'aime bien quand ça brille à la fin du tour. Ça veut dire qu'il se passe des choses. Oh. Nice. C'est pour ça que j'aime bien cette compo avec Massacreuse et Ragna parce que t'as toujours une bête, un démon et en général parfois t'as un Tarek Goza. Là c'est dommage le Tarek Goza, je reviens là-dessus mais parfois tu peux avoir un Tarek Goza et c'est incroyable. Là si on avait eu un Tarek, on était top 1. Après non, en vrai non, parce qu'il y a, y, a y a Murloc dans le lobby et les poisons nous battent. Oh waouh, nice top 4. Vamos ah je peux cliquer hein enfin, je, je crois que je dois cliquer hein J'en a Manteed, on la met On a Mecha Fort mobile, c'est trop tard Je pense qu'on va virer la Massacreuse Et mettre le Hara là Le deuxième Hara à la place de la Massacreuse Non J'attends un tour de plus ça creuse maintenant c'est cool hein. ouais, là c'est un 10 mana mais pour faire des trucs vraiment vraiment euh, dingo je sais pas trop là c'est combien euh, 1-2 3 c'est 18-18 hein parce que c'est x3 vos effets de tour se déclenchent x3 donc euh, ça fait plus 18 plus 18 hein, si je dis pas de conneries c'est pas mal plus 18 plus 18 hein Ça ça prend plus 9 plus 9, plus 9 plus 9. Ça c'est cool, ça permet quand même d'avoir une carte avec un peu des points de vie. Ouais je crois qu'on va rester comme ça. C'est juste chiant qu'on ait deux petites créas mais... Ouais let's go. Presque décalé comme ça, bon. ouais, c'est beau, hein. Ah, c'est beau, ça va, ah, c'est vraiment là, c'est gourmand, là, c'est juteux, ouais, c'est tout ce qu'on aime, hein. c'est laser comme on dit dans Top Chef. <rire> Alors, en plus, on a un bon matchup contre un archétype point de vie comme lui, enfin, un archétype dégâts. On n'a pas beaucoup d'attaques sur nos créa. Allez, ah, ils se mettent mal quand même. Hein. Ah, c'est pas mal, hein. Ça devient greedy de garder Massacreuse quand même, la XD. Ah, bon le XD tu n'es pas obligé Tu hein. peux mettre un point à la fin si tu le souhaites Ça marche aussi euh... ah, Comme on a dit c'est plus 18 plus 18 C'est énorme plus 18 plus 18 franchement Je pense pas que ce soit greedy à 14 life Je pense que L'enlever le, n'est pas une erreur Le laisser n'est pas une erreur Je pense que c'est une histoire de choix Mais je pense pas que ce soit greedy Bon on a un autre taunt Ah, c'est pareil. Hein. Incarnation peut se magnétiser avec des mechas et des démons. Alors faut faire attention à ça parce que si on le met là-dessus, il va revenir avec, euh, il va revenir en 2-1. Je sais pas si j'ai envie de magnétiser en fait. On va rester comme cela. On va rester comme cela. Garde la massacreuse pour le dernier combat. Et ensuite on mettra sûrement Leroy first dans le dernier combat. Je peux magnétiser celui qui n'a pas taunt, ouais, mais si je les triple, il aura taunt. Bah je sais pas, je pense que ça n'a pas de sens. Je préfère l'utiliser comme une pièce. C'est vrai, le XD n'était pas pertinent ici. Bah, tu peux mettre des XD de temps en temps, mais le problème, c'est que si tu utilises tout le temps XD, en tout cas si tu utilises XD comme une ponctuation, ça devient problématique. Mais après, mettre un XD de temps en temps, si c'est une blague et que. Si c'est une blague et que c'est pas drôle, <rire> tu peux mettre un XD. Comme ça, on sait que c'est une blague. Tu vois. Pas le dire, hein. Pourquoi ne pas taunt les démons il ah, y a déjà un démon qui est taunt. L'idée c'est de taunter les cartes les plus faibles pour que quand l'adversaire attaque, ses cartes meurent et quand les démons meurent, les points de vie n'aillent pas sur les petites créas mais sur les grosses qui n'ont pas taunt. Qui n'ont pas taunt également pour pas se faire percuter par des Demented ou par des liroy dans les deux premières phases de combat. Tu vois. Là c'est probablement l'explication la plus claire que j'ai donnée en 8 ans de... de... de... de... De stream, ga stream game. <rire> Profitez-en. Ah, les mains, ça change tout, c'est clair. Beau travail. Continuez sur votre lancée. On dirait que vous pouvez obtenir un triple gagnant. Non, tu ne vois pas un, un zap Je crois qu'on va partir en mode zap. Enfin, c'est des bêtes en face. Hein. Je, crois on va partir. je pense pas qu'il ait des créas suffisamment grosses pour le shooter lui. Et je pense que j'ai besoin d'aller chercher le... Ouais c'est pas mal en vrai. Hein. Déjà un hit. Hein. Je pense qu'on a un match-up qui est stratosphérique. Stratosphériquement bon. Un peu moins qu'il y ait des Leroy là-dessous. Ah, enfin, On monte détonne. Hein. Ouais, Le problème de ne pas avoir taunté Massacreuse. Mais bon c'est pas très grave. Oh, c'est pas une compo scam, hein, c'est une compo big hein. C'est une big avec un peu de Avec des, possibili des possibilités de l'héroï Mais ça reste une compo big en face Il a énormément d'attaques Il a beaucoup de points de vie C'est juste que nous on, on a un archétype combo Donc forcément l'archétype combo quand on le met en place euh... Et Là on le met en place hein. Là j'ai up parce que ça, lui permet, ça me permet de rentrer un dégât de plus Et en fait là Roll ça servait pas à grand chose Donc j'avais envie de rentrer ce dégât supplémentaire Peut-être que c'est ça qui va me permettre de lui mettre 17. Ice. Adleroy. Ah, flûte. La massacreuse qui carry. Ouais la Masakos est cool. Hein. Oh nice il reste un 3 et un 5. Non, ça se pas. Ah dommage. 8 et 6, 14. Ah zut. Bah, après on est quand même pas mal hein, je pense contre lui. Hein. Il va peut-être essayer de mettre euh, Leroy mounted first. Pour tuer euh, mon Entrolooper. Il faut que j'arrive à taunter un truc de plus. Euh... C'est pas mal ça aussi. Hein. Il a... Ouais. C'est pas mal ça. On peut mettre Zap in tout ça. Après, ça veut dire que ça, ça proc jamais. Mais en même temps, lui, il meurt jamais. Hein. Alors on va virer Massacreuse, je crois qu'on va mettre tir précis en 2, en 1, tir précis en 1 et zap. Je sais pas, non. Ou alors on vire zap, on met ça, c'est pareil. Allez-y, engagez une de ces recrues. Je veux juste un taunt moi. Je veux juste un taunt pour le Leroy ou pour la Mantide, c'est tout. Ouais. Je veux juste un seul taunt de plus. Plut. Ah. Bon. Je veux perdre, hein. S'il y a un Leroy, on a perdu. S'il n'y a pas de Leroy, on a gagné. Après, il y a deux grosses créas. Faut pas deux. Là, il a quatre créas qui vont rip up. Faut pas qu'il ait des Leroy dedans. Quand bien même, au pire, ça fait égalité, sûrement. Vamos! Ah il bon, n'y a qu'un Leroy. Ah, 2, c'était chaud. 1 hein. c'est assez standard. Hein. Franchement, avec tous les rip-hop qu'il a, hein, c'est standard. Mais... Tra, je suis trop content là de faire un avec mon perso de cœur. Et la compo était magnifique. Hein. Ouais, super. Sublime compo. Hein, ce scaling était fou hein.